L'autre jour, Jean-Mi m'a fait une réflexion. Ça m'a pas plu. Alors, du coup, j'ai boudé. Et vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a dit T'es belle quand tu boudes. Ça m'excite. Eh bien, on a passé une nuit torride, mais alors torride Alors, du coup, moi, je boude tous les soirs. Ça fait. Et plus je boude, moins on dort. Ah, mais le mieux, c'est quand je boude comme ça. Bientôt 30 ans de mariage, et c'est seulement maintenant qu'il me dit ça. Oh non, mais vous savez, les hommes.